Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de semaine vous sied, j'espère que ce début de semaine vous convient, vous sied. J'essaye de faire genre le mec qui a du vocabulaire, mais le côté naturel n'est pas toujours là, donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu cringe. J'espère que vous portez bien les frères, je suis de très bonne humeur, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie pour les retours sur le vlog Island 2 que j'ai sorti hier, c'est une vraie frappe franchement, un des meilleurs vlogs que j'ai fait. Je ne peux que vous inviter à aller le checker, en plus là on est lundi. Donc euh, je sais que le lundi, il y en a certains, vous êtes comme ça, vous serrez le poing, vous retournez au taf à votre bureau, vous voyez votre collègue qui pue de la gueule, l'autre qui a volé la bouffe d'un autre dans un frigo, donc c'est un gros enculé, celui qui a un suceur de bile du chef, bref, tous ces collègues qui vous donnent envie de péter quelque chose, quelque chose et ben bah moi j'ai la solution pour au moins apaiser de manière euh, temporaire tes peines, et ben bah, euh, n'hésitez pas à aller voir le vlog en Islande, c'est cool. Bref, on est en début de vidéo, j'espère que vous allez bien, vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous donner une petite astuce très bête, extrêmement conne pour pouvoir faire des bonnes parties sur Call of Duty Vanguard. Je pré-shot directement. Non, je ne vais pas vous conseiller le reverse boost. Petite explication en 30 secondes. Le SBMM est un système, une, un algorithme qui permet de matcher les bons joueurs entre eux et les mauvais joueurs entre eux. Le problème de ce système, c'est que ça fait que toutes les parties, quand tu es un bon joueur, et bah, tu tombes toujours, toujours, toujours contre des bons joueurs. Donc tu dois toujours, toujours, toujours jouer sérieusement et tu peux jamais jouer sérieusement un peu plus détente. Alors qu'à l'époque, c'était des parties qui étaient beaucoup plus centrées autour de la connexion. Donc t'avais d'abord des gens autour de chez toi et ensuite des gens autour du même niveau que toi mais du niveau in-game c'est pour ça que quand par exemple tu étais prestige 10 tu tombais peu avec des, euh, des niveaux 1 euh, prestige 0 tu vois ce que je veux dire mais c'est ce qui fait que les parties étaient plus hétérogènes mais d'une partie sur l'autre tu pouvais un peu plus t'amuser parce que effectivement il y avait des parties où tu tombais sur des gens moyens et mauvais que tu pouvais éclater si bon par contre il y a des moments même en étant bon tu pouvais être dans des parties avec des mecs aussi chauds que toi et dans ce cas il y avait un peu plus de compétition mais c'était ça la diversité qui faisait que euh, le public sur Call of Duty était fun et qui avait le mode league pour pouvoir tryhard avec un vrai rank etc. Bref je vous la fais en très rapide et pour pouvoir réussir à m'amuser et eh ben j'ai fait une expérience lors de mon stream cette après -midi. franchement j'ai envoyé 5 heures de stream euh, les deux premières heures j'étais nul <rire> les deux premières heures j'étais nul à chine et puis ensuite sur la fin j'étais vraiment vraiment largement meilleur j'ai un peu réglé mes classes et comme je l'ai dit même si j'ai mis un peu de temps à retrouver mon niveau en mettant je sais le, le travail les heures etc dedans et eh ben le niveau revient le shoot revient les, le brain revient les séries reviennent j'ai quasiment fait ma première série nucléaire après une série de 20 à peu près et donc du coup pour m'aider en plus de ça j'ai une astuce Très, très bête, il faut, et rentrez-le-vous dans la tête, il faut que vous jouiez en groupe. Jouez en groupe. Autotune et petit instru de rappeur marseillais, jouez. Il faut jouer en groupe les frères C'est la seule solution pour pouvoir un peu adoucir le SBMM En groupe si vous êtes à 5 ou 6 Je sais pas comment ça fonctionne exactement Je sais pas si à 6 le truc s'adoucit Ou alors si en étant à 6 avec des mecs qui jouent objectifs etc D'une manière générale ça snowball mieux la game Donc tu ressens moins les mecs bouillants Mais en tout cas j'ai eu des parties beaucoup plus acceptables Beaucoup plus apaisées en jouant avec plusieurs personnes avec moi Et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé de pouvoir m'amuser sur Call of Duty en étant en public Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Ouais mais euh, moi j'ai trop envie d'y jouer Mais à cause du SBM, nana euh, Toutes les parties sont trop tryhard et tout ça me dégoûte ça me casse les couilles machin nan, nan. moi j'ai envie que le jeu dure le plus longtemps possible bon même s'il sera pas aussi dans 2 3 mois on s'en bat les couilles moi j'ai envie qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il y ait des mecs qui puissent trouver ce qu'il leur faut petite initiative qui se monte là comme ça je vais créer un discord le lien est dans la description d'accord et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo je vais créer un discord dédié à Call of Duty français le Call of Duty français la scène Call of Duty française du multi pas du Warzone Warzone ils ont déjà largement assez de monde et sur ce discord vous savez ce qu'il va y avoir il va y avoir des tonnes de personnes qui ont envie de jouer qui cherchent des gens avec qui jouer ne serait-ce que des gens avec qui jouer. Tu as pas besoin d'être tous d'accord, pas besoin d'être tous des monstres. Je vais également mettre les différents tournois, les différents trucs que vous pouvez trouver, l'actu du jeu, les mises à jour et tout nana. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce Discord. Un soir, vous êtes tout seul, vous êtes en claquette, vous avez envie de jouer, tac, tu vas sur le Discord, t'envoies un ping dans le bon channel et boum, tu peux trouver 3, 4, 5 mecs, un petit groupe de 5, 6, tu peux te faire des potes peut-être. Oh bah tiens, mon niveau il est bon, j'ai envie d'aller me frotter à un tournoi qui peut être sympa. Tiens, t'as les liens vers les tournois, tu peux y aller, tu peux t'envoyer. Même moi, je pourrais piocher des gens pour jouer là-bas dedans. Bref, une initiative pour les bonhommes qui ont envie de s'adonner en multi, c'est pas grave si le Discord est mort dans 6 mois, on s'en les couilles. Mais je pense que ça peut être une initiative sympa Donc lire dans la description, rejoignez le Discord Et on va se mettre bien Bon pour cette vidéo je ne cache pas que je vais être tout seul Mais franchement je suis en confiance Par rapport à hier la vidéo que j'ai fait euh, Enfin avant-hier en tout cas J'ai pris du niveau Je suis beaucoup plus chaud Beaucoup plus sur mes appuis En direct du local J'ai plus qu'à te dire C'est parti baby Alors oui effectivement Il est important de varier les maps Des gameplay etc Bon Même si là j'avoue que c'est pas la map la plus proactive du jeu hein. Là là, c'est clairement C'est comme Demiansk, C'est une ville Enfin c'est une ville C'est une map pardon Réservée aux lignes, aux lignes tenues, là, comme ça, tu vois. Ah là, comme ça. Oh, avec un peu plus de shoot, quand même, c'est possible. C'est toujours un peu... genre mieux d'avoir un peu plus de shoot. Tu vois, il va venir. Il va venir. Celui à qui j'ai tiré à gauche, là, il va venir. Je l'entends. Il arrive. Je suis un bâtard, hein. C'était pas lui. Mais qu'il quand même. Il arrive. Il arrive. C'était pas lui. Ah Zach, t'es un bâtard, euh, tu critiques les campeurs mais regarde-toi dans tes gueules. C'est lui, c'est Kiki, c'est Kiki, je le sais L'ennemi a pris le point stratégique On va en arrière Mais non, il m'a éclaté le cul, putain Il m'a démolé, c'est un bon joueur, il m'a éclaté le cul, frère Waouh. vous avez vu le slide De toute façon, dès que tu vois des mecs slider, bon, etc, plus faire plus plus des plus plus double jouer. jumps de partout Il euh, n'y a pas 150... Ah. Euh... Y'a quasi pas plus gros indice qui t'indique que c'est un bon joueur. Hein. Quelqu'un qui slide et qui jump beaucoup, c'est un minimum quelqu'un qui maîtrise bien les mouvements et bien maîtriser les mouvements, c'est déjà la première étape envers le long chemin pour être un bon joueur, j'ai envie de te dire. On essaye de romancer un petit peu tout ça alors que c'est juste des gros bâtards sous cocaïne là. C'est juste des gamins qui... Il vient de me faire laver. J'ai arrêté de tirer, je sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Euh... Attends, attends, on va continuer. C'est juste des gamins qui boivent, qui bouffent des bonbons qui piquent et qui boivent du, du yop vanille, mon pris gars. Le on se met la cocaïne. Encore un kill. Hop là, dans le point, super. Voilà La zone est contrôlée, ma gueule On a l'autre là-bas. Donc j'espère que vous allez bien, j'ai une petite nouvelle à vous raconter Je, je l'ai dit sur Twitter mais je vais en parler également en vidéo J'ai accepté ces derniers temps de prendre un stagiaire de 3 Quelqu'un de, de, de 14 ans comme ça qui va venir en stage d'observation dans mon entreprise à la Zach Nelly Prod euh, en février. Voilà, voilà. Et j'ai hâte de ce stage, j'ai très hâte parce que... Bon, allez, vas-y, on va on va envoyer toutes les vannes, je vous les fais d'un coup. Oh là là, il va me voir jouer à FM en caleçon toute la journée. Oh là là, moi je... Bon, c'est vrai que ça ça, ça, ça pas totalement plus, du rêve non plus, créateur de contenu. Je sais que pour certains, ils euh, ont encore bon du mal à penser que c'est un métier, même si effectivement... ça. Parti, même si tente, ça en tente. est un, tu vois. Il y a quelqu'un ici il a failli m'enculer, franchement il a failli me démolir. Je suis un kill des chiens. Petit chien, petit chien. On se concentre pour les chiens et après on va parler du stagiaires Oh là là là, le Est-ce que je suis un bâtard à camper là j'ai les chiens, c'est bon. Série de 10. Série de 10, les chiens, c'est bon Donc oui, j'ai accepté de prendre un stagiaire ah ouais et je vais être avec vous ah, même si on aurait... Riz, tu te prends déjà des frites dans la Ta gueule. Oh. Pff, silence, silence, quoi. Attends, je vais dire. Ah, frérot, désolé, je t'ai muté parce que je tournais une vidéo. Le double <rire> voilà c'est bon je lui ai dit je suis un chic type je suis un chic type je l'ai prévenu je l'ai prévenu Ouais franchement j'avoue je joue un peu comme un bâtard sur cette game Bref euh, qu'est-ce que j'essaye de dire On pourrait penser que vas-y création de contenu machin nana. C'est pas super intéressant Mais en réalité je pense sincèrement surtout pour un stage d'observation Tu vois donc là où il va juste un peu voir comment ça fonctionne Qu'il y a pas mal de trucs cool à voir tu vois de stress Oh là là là là là, là stress que venir au local voir comment je produis une vidéo, voir comment je, tu vois, je prépare une émission, euh, voir comment se met en place un stream, etc. Je pense que ça va être trop cool et ça doit changer un peu des stages de troisième qui très souvent on va pas se le cacher sont. Oh là là là, là sont pas ultra ultra intéressants. Moi je me rappelle mon stage de 3 troisième j'avais fait avec mon père. Mon père était camionneur. aucune critique envers les camionneurs bien entendu tu vois mais sauf que moi quoi il m'a fait un aller-retour en suisse il m'a acheté des kinder bueno white ce qui n'est pas très bon en plus c'est kinder bueno white <rire> je préfère largement les originaux et ceux qui préfèrent les white des voilà comme ça au moins je... c'est jugé c'est dit hop on recule un peu hop nickel là on est encore dans une grosse trick, à moyen de se refaire des chiens là est-ce qu'on se referait pas des petits hunch les gars là, comme ça en léger ouais j'ai un gameplay de bâtard Ouais, ouais ouais j'ai un gameplay de bâtard donc, du coup, bah, j'avais eu un stage de troisième un peu naze, et... Oh non Il m'a démoli, alors je vais revoir, revoir les chiens. J'espère que je pourrai lui faire vivre un stage de troisième meilleur que ça. Et je verrai, je demanderai l'autorisation, si a moyen de filmer un petit peu euh, euh, ce, que lui, euh, enfin, ce que je lui montrerai, etc. Parce que pas ce que je lui ferai faire, parce que je vais rien lui faire faire. Il n'est pas là pour faire des tâches, il est là pour apprendre, tu vois. Et donc du coup, bah... Si j'ai autorisation, bah notamment parentale, de pouvoir filmer un petit peu tout ça, et ben bah je le ferai et je vous ferai découvrir tout ça. Ce sera en février, tu vois, ce sera... Ouais, c'est une initiative qui me fait plaisir. C'est une initiative qui me fait plaisir. On parle d'initiative qui me fait plaisir. Ouais, c'est lui qui m'avait tué juste avant. Oh, dans mon dos, j'ai eu peur. Ça fait peur, ce jeu. À des moments, ça fait peur. 37 kills. Oh, le deuxième dans il y en a 15. Oh là là, le deuxième en termes de kills, je parlais bien entendu, pas en termes de score. Si j'avais re les chiens, j'aurais été... Excellent. En parlant d'initiatives, cette année, plus qu'une autre année, je me sens investi d'une mission. De niquer tous les campeurs comme ça. Voilà, eux, eux, là, eux, eux, eux, on les aime pas. Bon, j'avoue, moi aussi, j'ai pas été le plus recherché ici. Pas je me sens investi d'une mission, une mission toute simple. Celle de faire en sorte d'essayer de, de faire vivre un peu la communauté Call of Duty FR via des initiatives. Alors, les initiatives, ça peut être des trucs simples des showmatchs, des tournois. Euh... Des streams sympathiques, tu vois Tout ce genre de petites choses qui font que le jeu a de l'activité et a des trucs très cool. Entre des tournois, entre des showmatchs, entre des streams, entre un Discord, comme j'avais dit dans l'intro, où euh, je, je je rajoute un petit peu tous les tournois qu'il y a à faire, où je fais en sorte que les gens puissent avoir des choses à faire entre eux et puissent jouer entre eux, bah, je me dis que ça peut être le moyen de faire en sorte que le jeu ait une activité, on va dire, élevée, tu vois 38 6 pas mal, non Donc non, comme je disais, Le faire en sorte que le jeu Est une activité élevée, peut-être que dans 2, dans 3, dans 4 mois, il sera moins hype. Et s'il est moins hype, c'est pas super grave. Mais là où je veux en venir, c'est que je me dis qu'essayer d'avoir ce genre d'initiative, des tournois, des petits showmatchs, des bails à commenter. Enfin, faire en sorte que les choses se passent. C'est ce qui permet aussi au jeu de vivre. Et c'est ce qui permet aux gens de le suivre au long terme. La plupart des youtubeurs, etc., euh, sont tous passés sur Warzone. Je suis un peu un des derniers des mohicans Pour combien de temps encore ferais-je du Call of Duty Peut-être qu'un jour j'arrêterai d'en faire et je ferai que du IRL et des concepts comme je fais le reste de l'année. Mais au moins pour ces quelques semaines, je me dis que je vais essayer de mettre en place des trucs sympas. Donc, je vais chercher des partenaires, je vais essayer de faire des trucs cool, mais rapidement, hein, pas euh, dans trois mois, etc., quand ça intéresse plus personne. On va essayer de mettre en place des trucs très, très vite, d'accord Et de commenter tout ça sur ma chaîne Twitch, de faire en sorte que des tr trucs très sympas puissent se passer. En espérant que tout ceci vous fasse plaisir, en espérant que tout ceci vous parle, et en espérant également que la team de Gotha, il y a Gotha qui doit recréer une équipe Call of Duty. Alors, je sais pas s'il si jouera dedans, mais au moins avoir des joueurs, un roster. On espère que tout ce genre d'initiative permettent aux vrais amoureux du jeu, aux vrais mecs, ceux qui sont encore là, pas ceux qui ont joué il y a 10 ans et qui se permettent de critiquer chaque année sans avoir retouché une seule fois le jeu depuis, de vivre des moments sympas et de pouvoir s'éclater un petit peu. C'était Zach pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, j'en reste là et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous